Et salut à tous, c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour euh, la première vidéo, premier épisode euh, de In the Countryside, le serveur survie 1.13. Je vais vous faire euh, pour ce premier épisode simplement une rapide explication des règles et une petite visite euh, de la map. Et ce sera tout. On, on modifie un petit peu, voilà. Du coup, euh, je vais juste vous faire du coup, une petite visite de la map et une explication des règles. Alors pour les règles, c'est très simple. Hein. Bon déjà, les règles de civilité de base, c'est-à-dire on tue pas les gens sans raison, euh, ensuite euh, bah, on vole pas les coffres, tout ça, bon ça, voilà, les règles de, de base quoi j'ai envie de dire. Et sinon après, en règle, on n'a pas le droit de se déplacer de base en base euh, par le nether, on est obligé de construire un chemin dans l'overworld. Et c'est à peu près la seule règle à part ça, bon à part qu'il faut faire un petit village au spawn euh, J'ai pas mis de thème particulier, donc il euh, y en a qui ont fait des maisons en paille, d'autres en bois Moi je sais pas en quoi je la ferai, mais voilà euh, Et du coup je vais vous faire euh, rapidement une visite de la map Juste avant j'en profite pour faire ma petite pub euh, pour euh, mon twitter Parce que je préviens quand est-ce que je fais des lives sur twitch euh, Parce que je fais des lives sur twitch sur ce serveur là, d'ailleurs il y aura des redifs montés sur la chaîne avec euh, des, moments, euh, drôles, euh, des moments drôles, je suppose. Des moments drôles des streams. Donc euh, du coup, je vous invite à aller voir euh, mon Twitter, qui est dans la description, directement mon Twitch. Euh, mais sur mon Twitter, du coup, je publie... Enfin, euh, je dis à chaque fois quand est-ce que je suis en stream. Euh, deuxième petite information, deuxième petite pub. J'ai ouvert mon Discord, euh, qui est également disponible dans la description. Euh, donc bah, vous pouvez le rejoindre si vous voulez, ça envoie une notification, mais un peu plus tardivement. De quand je lance mon stream aussi. Voilà, voilà après petit instant pub, on va directement commencer euh, par euh, Par euh, bah, la visite de la map. Donc, euh, on va commencer d'abord par euh, les usines, et ensuite, on fera les maisons des gens. Euh, et on va commencer donc, du coup, par la première usine qui a été faite, qui est cette usine là, qui est l'usine euh, à Kelp. Voilà. Donc, euh, je vais descendre directement. Alors, les, les poulets, euh, l'usine à poulets, font un peu de bruit. Je suis désolé, mais comme ça Hop. donc très simple il y a une usine à kelp avec deux couleurs au sol donc la partie grise qui se récolte automatiquement dès que ça a poussé voilà qui est là avec euh, des pistons d'ailleurs apparemment reviens là toi il y en a qui se cassent de temps en temps et la partie blanche qui se récolte comme ça à la main euh, voilà euh, d'ailleurs il y a des bouts je sais pas comment les gens arrivent à casser euh, le kelp Mais bon alors c'est peut-être moi et je râle pour rien Mais bon voilà Donc petite usine à kelp qui produit je suppose plutôt bien Je vais aller voir dans le coffre un peu Je vais récupérer le kelp ici alors, Je vais aller voir dans le coffre Le coffre est que pour la partie euh, automatique Voilà Oh oui ça, ça produit bien Et du coup ce kelp après on l'emmène dans le four à kelp Donc c'est très simple Il y a d'abord la partie à cuire Ensuite on envoie le carburant Et c'est cuit voilà, donc là on va mettre tout le kelp à cuire, voilà. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce four, c'est pas compliqué. Hein. Euh, vous mettez un coffre avec un minecart hopper dessous. Euh, ce minecart hopper, il est sur 4 hopper qui du coup répartissent dans quatre fours. Et après ça cuit. Euh, pour cuire, du coup, on utilise, là il y en a pas, là il y en a des dried cat blocs. Euh là il y en a un peu moins, le coffre est réparti mal mais bon c'est comme ça. Euh, donc après le carburant voilà ça récupère, ça met dans les coffres et ça répartit entre les deux fours. C'est censé être équitable mais bon voilà. Du coup après c'est récupéré et ça envoie directement dans le coffre cuit. Euh, voilà, hein, juste un petit four automatique euh, comme ça. Euh, on a également, euh, bon c'est pas une usine mais je vous le présente quand même, la petite carte de notre monde. Donc, il y a le champ ici, là il y a la mine qu'on va aller voir juste après. Euh, puis il y, y a un petit peu, on voit les petites maisons, tout ça. Donc voilà, là il là, y a une mine. Hein. Bon, je ne vais pas descendre puisque ça c'est juste une mine optique. Euh, il y a une mine optique avec des cellules d'AFK et ma maison ici que je vous montrerai après. Donc ensuite, là il y a le champ, il y a un petit champ avec euh, de la canne à sucre. j'ai essayé de le faire cosy quand même. Euh, alors ensuite, il y a une usine à euh, melon pastèque. Voilà, là il y en a plein. Là il y en a plein aussi. Il y, y a quoi Il ah, y a des poules. Ouais oh, d'accord Et du coup une usine à melon pastèque qui produit plutôt pas mal Ensuite on les stack en melon puis là du coup euh, des poules apparemment qui produisent des œufs Alors ça c'est un destructeur de par euh, Alban Notre ami ici Voilà enfin ça marche Le nether je vous montrerai pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant Vraiment à part, euh, à part la beauté du portail Je sais pas même pas qui c'est qui a fait ça euh, Voilà l'usine à poulet donc euh, très simple Si vous voulez savoir comment ça marche C'est le système de Minecraft Zephyr Que j'ai un peu modifié pour euh, la 1.13 Genre là par exemple parce que le, le comparateur ne détectait plus Du coup j'ai dû rajouter un blocage de hopper pour pour que ça détecte euh, Là ici une petite usine à bois Alors c'est normal s'il y a des, des petits bugs comme ça là Ça c'est euh, censé être des pousses de sapin C'est juste que j'utilise le face full de Aurélien Sama Et du coup je suppose qu'il doit y avoir un petit peu de bugs avec Ensuite du coup bah là il y a l'entrée vers la mine par là bas Pas très intéressant Et dernière euh, usine toute fraîche qui est sortie il y a pas très très longtemps Qui est l'usine à zombie euh, xp Voilà qui produit euh, plutôt bien donc, euh, bon, pareil, euh, j'ai envie de dire, rien de très sorcier, hein, pas de, de choses très très innovantes sur le serveur. Euh, des usines à zombies, on se met là, il euh, y a des zombies qui spawnent, euh, et ensuite on va en bas, et puis on, on les tue, et ça fait de l'XP. Et puis il y a un mode XP ou un mode item. Euh, mode item, c'est juste ça met de la live, ça les tue automatiquement. mais hein. voilà, en gros, euh, basique encore une fois, une petite usine à zombies, basique. Voilà, on va aller là-bas par exemple. Ah voilà, et du coup, euh, bon, une petite usine à zombies euh, bien pratique. Alors, ensuite, du coup, on va commencer à visiter les maisons. Donc, on va visiter d'abord la première euh, maison qui euh, s'est construite. Donc, c'est la maison de Mattek Voilà, faudrait qu'il mette un petit panneau, je lui dirais. Euh, c'est la maison de Mattek Donc, pareil, une maison euh, sympathique mais efficace. Euh, oh, Underchest, très bien. Euh, voilà, donc là, il y a des systèmes d'étage avec des bottes de paille. Hop, et du coup, on se prend pas de dégâts avec ces bottes de paille. Avec une mini usine à kelp, là, je sais pas ce que c'est derrière. C'était à ce moment Jackson savait. Il fucked up. Wow! J'étais pas prêt. Voilà, bon, je suis de retour. Euh, hop, on va descendre. Bon, après, les étages du bas, il n'y a pas grand chose de, de construit encore. Hein. D'ailleurs, j'ai n'ai pas compris, regardez. Là, il y a une espèce de, de cobble. Euh... Là, dans les E2 Stone. là aussi, et euh, là, par contre, il euh, y a de la terre. Je n'ai pas compris. C'est dommage pour une si belle maison. Peut-être qu'il changera après, j'espère. Pourquoi? Ah, d'accord, c'est la fête du slip, quoi. Il faut éduquer ces zombies. Hein. Bon! On va aller dans la deuxième petite maison. Dans la deuxième petite maison qui est la maison d'Alban. Euh, donc du coup, on est chez Alban. Euh, voilà, donc euh, pareil, une petite maison euh, pas mal aménagée aussi. Donc avec une euh, petite cheminée. J'aime beaucoup le charbon là euh, en bas. Il y a quoi Bah là, la suite de la cheminée, des coffres, une enclume que j'utilise souvent. Euh, et puis euh, là, y'a y'a y'a, euh, la suite de la cheminée et absolument rien. Hop. Il aime pas que je fasse ça. Et je sais que vu qu'il regardera la vidéo, il va râler. Alors, troisième maison, dernière. Pour l'instant, Baratinus... Euh... Oui, il y a la table d'enchant qui est level 30 ici. Baratinus, bon, euh, voilà. Il n'y a pas encore grand-chose. Ma petite maison qui est ici, voilà, avec euh, mes petits coffres. Euh... J'ai un petit peu de tout, j'ai un petit peu de diamant. J'ai récupéré du slime ball aussi. Merci de ne pas trop m'en prendre. Hein un hein, Alban Qui m'a volé la moitié de ma pacte ice. Un hein, Alban Bref. Euh, là il y a du bois, après il y a des blocs un peu random euh, Voilà, alors là euh, c'est des craft custom Je vous ferai une petite vidéo peut-être pour vous expliquer un peu les craft custom Je verrai, je pense, ouais euh, et du coup, euh, là, euh, bon, après il y a un petit peu des coffres avec euh, un peu tout de rangé euh, et puis euh, bon, ensuite il y a un étage en dessous avec euh, juste euh, un lit et une enclume. Par contre, ce qui est dommage c'est que je suis mal placé <rire> Je suis juste à côté de l'usine à poulet <rire> Ce qui est assez bruyant, on va pas se mentir, aux petites maisons Tranquillou euh, dans ma mine et au moins je suis pas embêté par euh, les fantômes. Les fantômes c'est tueur. Je me suis pas encore fait tuer par les fantômes. Alors par contre, qu'est-ce que c'est ennuyant Par contre, oh là là, et faut que... Et je vais pousser un coup de gueule, d'accord Les drones avec des tridents. Quand t'es que nu dans l'océan, c'est chiant. Ok, voilà, c'est tout. Ils étaient à trois sur moi avec tous les 3 intridents et, et ils m'ont tué et ça s'est mal passé et ils m'ont tué et ça s'est re mal passé et ils m'ont... Re... Bon bref, vous avez compris quoi. Oui, je sais, c'est triste. Euh, C'est tout pour, euh, pour l'épisode, donc du coup, on se retrouve euh, la prochaine fois pour un prochain épisode qui sortiront, je pense, le mardi. De toute façon, la date où l'épisode 2 sortira, ce sera à cette date-là, mais je pense que ce sera les mardis. Faire un épisode par semaine et puis après euh, les condensés de live quand il y aura assez pour faire un épisode. Voilà, voilà, en parlant de live, n'hésitez toujours pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, voilà, où je fais des lives, parfois. Et puis, euh, sur ce, je vous laisse et euh, je vous souhaite bonne continuation à l'épisode 2. Salut à tous, c'était Sky Spirit. Au revoir. Oh putain, comment... Comment il m'a next quoi euh, Non, je ne veux pas.